Bonjour, dans les précédentes vidéos, nous avons vu le fonctionnement du psychisme, comment ce fonctionnement nous influence au quotidien et pourquoi c'est la relaxation qu'il faut utiliser pour euh, bah, arriver à maîtriser ses conséquences. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc une technique de relaxation très particulière parce qu'elle est adaptée à cet objectif qui est de maîtriser les conséquences du fonctionnement du psychisme. Si vous voulez accéder aux quatre vidéos de relaxation guidée, vous cliquez sur le lien qui est là. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt donner des explications qui seront utiles pour suivre les explications guidées, mais qui viennent en complément. Parce qu'elles ne sont pas dans les explications guidées. Voilà. Allez, c'est parti Donc la première partie de la relaxation consiste à observer les tensions. On va rechercher quelles sont les zones qui sont tendues. Euh, peut-être le cou euh, avec les épaules, peut-être euh, la poitrine, peut-être le ventre, euh, peut-être les yeux, peut-être la mâchoire, hein, wow. comme ça. <rire> bon, ça, voilà, ça peut être un peu euh, partout en fonction, de, en fonction des personnes, c'est pas pareil, le dos des fois. Quand hein, okay. on a repéré une tension, on l'observe tranquillement, on dit « Ah oui, je suis tendu à cet endroit, intéressant ». Et après, on va le noter sur un petit schéma un petit schéma, on dessine la forme du corps comme ça, et puis on dit hop, on met un petit point rouge par exemple hein, à l'endroit où, où on a vu une tension et puis il peut y en avoir plusieurs et ce qui peut être intéressant si jamais euh, il nous vient une, une association avec une situation, euh, on peut la noter, ah, ça c'est euh, quand je pense à telle situation, paf, ça me fait une tension à cet endroit là, ok si ça vient, si ça vient pas, c'est pas grave ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va tendre et, et relâcher tendre et relâcher la tension euh, sur les endroits qui sont les plus tendus. Donc par exemple, ça peut être les épaules. Euh, je vais tendre mes mon cou comme ça et je vais relâcher. Et au moment où je relâche, j'essaye mentalement d'amplifier cette relaxation, ce relâchement. D'amplifier ce relâchement, euh, d'amplifier la sensation du relâchement. Alors je le fais plusieurs fois. Je tends, je maintiens tendu 3 secondes, là, et je relâche. Il ne faut pas tendre trop fort, il ne faut pas se faire mal. Non plus hein, c'est pas l'idée et au bout d'un moment peut-être il faut le faire dix fois hein, ça dépend des gens des gens qui sont très tendus il faut le faire plusieurs fois au bout d'un moment euh, voilà ça produit une détente des zones qui sont les plus tendues. ensuite on a euh, la phase de relaxation musculaire donc ça ça consiste euh, à détendre tous les muscles les muscles externes, donc tous les muscles du visage, les épaules, les bras, le, le torse, le muscle du dos, les jambes. Il y a une vidéo qui, voilà, qui décrit le parcours que je vous mets en lien, vous, vous irez voir, euh, qui est à suivre, donc qui décrit tout le parcours. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on vous dit voilà, au début, je sens mon cuir chevelu. Donc par exemple, quand on n'a pas l'habitude, on peut imaginer que quelqu'un nous masse le cuir chevelu, on peut se le faire soi-même pour bien sentir. Euh, avoir la sensation physique du cuir chevelu pareil pour le visage si on n'a pas l'habitude de sentir son visage on peut appuyer sur les yeux pour bien sentir les yeux parce que l'idée c'est de sentir son corps ce n'est pas de le visualiser ce n'est pas de l'imaginer mais vraiment de le sentir physiquement donc le premier enregistrement concernera la relaxation musculaire le deuxième la relaxation intérieure alors la relaxation intérieure qu'est ce que c'est que ce truc on part simplement des yeux et, euh, et on descend à l'intérieur du corps voilà, après on arrive sur l'intérieur de la tête, donc le palais, le voile du palais. Donc on peut imaginer, euh, on peut sentir par exemple l'air qui rentre à l'intérieur du nez ou de la bouche euh, pour prendre contact avec la sensation de l'intérieur de, des fosses nasales. Donc tout ça, on va essayer de le sentir et sentir que ça se détend. Euh, pareil pour la gorge, l'intérieur de la gorge. Il ne s'agit plus des muscles hein, externes, mais vraiment de l'intérieur. Euh, les poumons. Je sens mes poumons par l'intérieur, et le ventre, et jusqu'au bas-ventre. Euh, voilà. Ensuite, le troisième enregistrement concerne le cerveau. Ça s'appelle la relaxation mentale. On n'a pas l'habitude de sentir son cerveau. Donc, pour sentir son cerveau, on va... Comment on va faire On va faire une opération arithmétique. On va faire 473 moins 19. Et au moment où on cherche le résultat, on va essayer de sentir quelle est la partie de mon cerveau qui fonctionne. Et vous allez voir, vous allez, sentir, vous allez le sentir. Normalement. <rire> euh, moi, je le sens en tout cas. Euh, un autre exercice, euh, par exemple. Euh, tiens, j'ai croisé mon voisin tout à l'heure. Quelle est la dernière chose qu'il m'a dit en partant Et j'essaie de me souvenir. Et, au moment où, et en même temps que j'essaie de me souvenir, euh, j'essaye de sentir quelle est la zone de mon cerveau qui fonctionne quand j'essaye je, euh, de me souvenir hein. voilà. et là vous allez commencer à sentir qu'il oui, y a des zones différentes dans votre cerveau Tiens, c'est marrant Bon, peut-être au début c'est un peu flou euh, la sensation mais euh, au fur et à mesure qu'on s'entraîne eh ça, ça devient plus précis c'est super marrant à faire en fait, de découvrir son corps en commençant par le cerveau <rire> Ils vont me prendre pour un fou. Alors, je ne suis pas fou, il y a des centaines, il y a des milliers de personnes qui font ça, hein. d'accord Ok. Enfin, il y a un quatrième enregistrement euh, qu'on appelle l'expérience de paix, qui est une... Enfin, Moi, j'appelle ça une forme de relaxation des émotions. Parce qu'on va prendre une forme apaisante, qui est une sphère transparente, et qu'on va faire entrer dans son cœur, et qu'on va faire s'étendre. Voilà. Euh, c'est une sensation apaisante, c'est pour ça qu'on appelle ça l'expérience de paix et ça fait du bien et ça permet aussi de, de prendre conscience avec de prendre contact avec euh, des sensations euh, intéressantes à l'intérieur de son corps donc si vous voulez pouvoir utiliser ces techniques euh, en situation euh, il faut vous entraîner tous les jours euh, le temps que vous voulez hein, euh, moi je pense une demi-heure à peu près euh, le matin euh, pour passer une bonne journée, ou le soir pour passer une bonne nuit, c'est bien. Vous pouvez le faire le matin et le soir, c'est mieux, mais euh, ouais, voilà, vraiment faites-le tous les jours, c'est comme euh, si vous voulez apprendre un instrument de musique ou un sport, euh, à un moment donné, euh, il voilà, faut s'entraîner un peu. Le relax mental, c'est des fois plus compliqué parce qu'on n'est pas éduqué à sentir son cerveau, donc, euh, bon, ça prend des fois plus de temps. Mais ça dépend, il y a des gens chez qui ça vient vite, et puis il y en a d'autres, euh, voilà, ça prend. Après, vous pourrez l'utiliser euh, de différentes façons. Vous pourrez euh, l'utiliser après avoir été stressé. Je me détends, et puis comme ça, ça ne va pas polluer euh, le reste de ma journée. Ou alors, je vais, j'ai un rendez-vous important, je me prépare. Donc je me fais une bonne relaxation euh, complète euh, avant d'aller à mon rendez-vous et comme ça je suis bien. Ou alors, alors c'est plus difficile mais ça vient aussi avec la pratique, en situation. Je suis en situation euh, difficile, je sens que je commence à me tendre parce que à force de m'entraîner, j'ai fini par observer la différence hein, entre le moment où je suis tendu et le moment où je ne suis pas tendu. C'est des sensations très différentes et je vois monter les tensions au bout d'un moment. Euh, et du coup je... Peut prendre le contrôle sur ça et détendre et ça c'est génial dans les prochaines vidéos nous allons voir comment pousser encore plus loin l'utilisation de la relaxation mais pour ça il faut déjà avoir un petit peu de pratique donc entraînez vous bien et je vous dis à très bientôt